Le trophée Dream Team, remis par l'UIMM Franche-Comté, est décerné à l'équipe Stalreveuse. Bonjour Alexandre, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis en dernière année de génie mécanique. Bonjour, ben c'est Elliott j'ai 21 ans, je suis étudiant à UTB, mais en dernière année en mécanique. En parallèle de ça, je fais un double diplôme en entrepreneuriat. Le projet STALREVUZ consiste en la création d'une société horlogère donc, qui s'adresse à des esthètes et une clientèle d'initiés. Ce seraient des montres de haute horlogerie donc avec des finitions parfaites. Il y aurait un fort aspect manuel dans la réalisation. Elles seraient faites par des horlogers très qualifiés. Mais surtout, on se différencierait parce que ce seraient des montres avec des mécanismes innovants qui n'ont jamais été faits par le passé. C'est vraiment à ce niveau-là qu'on cherche à pousser le plus loin possible la démarche de conception. On a poussé le plus loin possible la démarche entrepreneuriale qui nous permet d'établir les lignes stratégiques de la société euh, l'analyse de la concurrence, de la demande, du mix marketing pour enfin déboucher sur le, le business model. Alors là, on a déjà conçu un premier mouvement. C'est un mouvement astronomique qui est une première mondiale. En parallèle de ça, on a commencé à développer un deuxième mouvement qui lui aussi est totalement novateur. Et donc à la suite du stage, nous aimerions lancer euh, la société juridiquement.